On pas le bonheur en le partageant. Il faut pouvoir proposer d'autres manières de faire, d'autres maisons à vivre, d'autres jardins à vivre, d'autres manières d'interagir ensemble. On savait qu'il y avait des gens qui menaient des initiatives au quotidien pour pouvoir changer leur vie, pour vivre en accord avec la planète. Au début, je ne voulais pas avancer parce que j'avais peur. Mais je savais que j'avais à passer par là pour mener à bien mon projet. Souvent, on se limite à beaucoup de choses et qu'en fait, euh, bah, tout est possible. La vie, c'est une question de priorité en fait. Allez-y, quoi. si vous avez des idées, des projets, il euh, faut, faut y aller. Je pense que chacun est, est voué à faire quelque chose de grand s'il s'écoute bien. Il faut laisser son côté artistique, son côté enfant, son côté nature s'exprimer. Je considère que la vie n'a pas, pas de sens. À part si on essaye justement de réaliser ses rêves. Que tout le monde croit à ses rêves. Voilà.